Bon, Ariman Atau Gang euh, Tangi, Amor Wen, Madame Tau Gang Atau. Madéo On prêche t'auras vidéo blind test. Ah, c'est pas beau. Bon, alors blind test TV, vous avez un blind test euh, Aziar Roganen et Crazy Amnos. Roganen a gâché Kandot, a gâché Kandot, a gâché Kasi Gadut. Euh, à gazé vous une temps Marsden une avantage vide de Tanguy figure yeah, Tanguy a dindro et Crazy Nose quand quand Arpeswarie quand Avrobagand ce qui fait le zoo. Y a mais bon golet de veau. C'est tu golet de veau bon avec du faisant avoir une avantage vite Morwen figure avoir Arwarie Yuncam Camasutra Perndub c'est tu vraiment y a un avantage vite Tanguy. <rire> Evel Arvish il veut être Sevel Arviz, pas vos qu'avec un à répondre. Evel Arskol, moi c'est win. Juste émbrer Selec, puis on y dit qu'en temps de ce qu'avec un ordre à répondre. Mat. Allez, Diondei, écrisons nos. Et qu'est-ce qu'avec Nitra on me en nous, mais en Mais bien bien En trio EDF. Et hier, Andrasé, un trio ODF nous a voilà. tapé des crises en os. Bah, justement, disclaimer promo, une tombe Morwen, t'es tout ce qu'on a de gueuler, une et pas de Ken Finan Kenton Et avait Moi, je songe titre mais avait un de lunettes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Gérard Delahaye et Guirano Gérard Guyou Delahaye, La Haye en eau Est-ce qu'il s'appelle C'est tu, mais évidemment à Valère. Val Alain Cocheval ou quoi Ya, dress. Alors Gérard, la square, y est Duray, Duray. Je t'ai dû Ah, tu as dû à la ville de Pépini quand on en pose. Vous êtes venu de Morouen dans un grand métro. Dans Noguir et au Morouen Non. Allez, ah, <rires> yeah. ah, le Normand, il est un euh, monsieur classique que Famille Gérard, maintenant, il est Gérard le Normand. Le Zad, on est n'y. Ah, avec. mais le ok. Gérard le Normand, on est à Gomes et Galez, quest de Dan Non, Mezad Gérard, mais bon, on est dans Nature Bravo. Ah mais ouais. je voulais dire on va scope pour la semaine on va liker. Non non, une heure aller. <coughs> bon, Spimeus n'a Fucked floqué dans le triade de DF, Bigonneud Kedo la ben Bowend de de Mais il y a meilleur <rire> okay. est... son de che brautré. On EDF et son d'ailleurs est. Il en a Allez. Tanguy ah, Bah, Peketa ou en échange, elle avait Gwen Arborne, mais Rebropp et Arzon, Evin, avait fait Gwen Arborne. Bah, ouais, bah non, et Arzon, non, Rakibia. Bah, ouais, juste avant, les Rebropp et Arzon, à Damson, j'évoquais d'une temps. Bien, bah, de, la CAD ro <rire> <rire> <rire> <rire> déjà, Prédigeant, te, te taper du repoint juste à ROD, mais à Z, t'es née de dit, Damson, je <rire> Ah, pff, Yo, yo, c'est <rires> on. Perrine, Périne il n'y On va dire Perrine, sur la baleine. Nitra, Nitra, t'avais les gants de featuring <rire> Josh Turner. Y'a y'a c'est il Il va juste, il va bah, juste. Mais il y a zone, moi qui est propre. Ben non, elle va juste. Elle va juste. <rire> bon, à l'époque de Bérine, une histoire. Il y a, sera... yeah, <rire> Il en a Oui. Yeah. Ah, Marouane, le Saved Orbis de Gaëntan yeah, Oui, on se rend de l'art Carlos, peut être monsieur suis sauvé de Orbis, à Mimorand de Seval in Tamig Carlos <rire> Non, n'est-ce bah, <rire> bah, <rire> que Carlos D'un sens, je vais vous fuquer, Nive Petrazo Dune Guarné, Gao Bah, c'est tu un idiot, Ah. C'est tu, Marweni, de ce qu'un verrier de Dune Guarné, de Carlos, mais bon, on aura peu de travail. Ah, bah, de Tanguy, il y avait de... Bon, d'où vit Tanguy Mande, vit Marwen Ah, ouais, yeah, ouais. Bah, yeah. là, là ? Abaya. Oh oh. oh oh. Allez. Allez. nest Écris en oz, mais glèves en avellot, Vlez-je l'var les Écris en oz, mais glèves en avellot, Vlez-je l'var les il y a ja, Tanguy. Euh, nombre mais qui sûr, mais qui est Tanguy de Alors, Bladen a de de la Grande Tribu. Avoir Aséblan et de sur a eu La Le mais c'est tout de. La grande de Guernic, tout là de son aérienne, on va voir à Lorraine, avec Sibéril, Bernard Le Dré, on va tout dire, à Guéwa, Bernès Tanguy au Canada, il mène d'arrêt, mais Bernès avec qui j'avais d'un mot. Mégastrique. Bravo, Bernard, on fait chance. Fichance, on va Tanguy. Voilà, donc, donc, est sûr, <laughs> pas besoin de vrai, vraiment, avec un rabat de code fichance et tout, d'un à la parole. Hein. <rire> Mon arime de Béoyer 4, mais me sera. Par où vous m'avez fait se dans la baleine. La porteuse avait fait trier vidéo. D'accord. <rire> Une en là Ya yeah. Ah, on y n'y a Far play. il doit se caver du ressort. Ah. Il doit se caver du ressort. Ah. Il doit Il doit Il Il Il doit tapé, des Il Il Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, mais ya uh, a ya d'Archlip, a un Miguel. Miguel Tanguil, le d'Archlip, Ya, a. c'est yeah. yeah. tu. Matrey, C'est ah, tu, pointe, e Ah non, brocouille. <rire> <rire> <rire> Allez, de euh, pff, on, je sais Allez, une de Il a que de Bien, y a Marwan Bah, Muskeven en tombe, mais une guévantine très <rire> Bah, il à cause d'une tombe. Bah non, mi-way, mi, mi, oui, oh <rire> <rire> okay. Bowenbyorne oh. bah, <rire> Ah! Ok, Un Nitra, mis Ah, Puis l'éveil pas vos dans la badaine, quoi. Bien. <rire> bon, c'est tué d'armes ou comme dans le tanguy <rire> yes. Bien. <rires> Tanguy, juste avant, Pénon veut gérer dans la badénoguère, veut gérer d'une temps promo et finir en baleine. C'est sur Pétravolaret, The Enrôlé dur Bladen de ce ton new young Juste soir. Il y a quand, quand cela dans la propagande, trop peu savaré -pe des monbarral le renne, rarement, bah où il se fait heureblasse varrent young guarnik. À quand on a songé d'abréder voilà, classcober heurebladen de s'arper mon robert le renne, veut gérer. Jean-Jean, je suis un de ma femme, je suis a un de un homme de c'est une autre <rire> arpe euh, soirée, Warren Dion Gwernik. Une dravenaque d'Avergent, va Morwen Non, c'est Nitra. Nitra Tu peux nous faire un peu de <rire> chic <rire> ou <rire> un Zoyen Braise Non, il y a un euh, Kentor, Védor Skolia. Je veux dire, euh, Skol Zouarn, ce mardi possible, Bertra, c'est velle. On a des houses, on a des goirskoljøg, plikaploker, on a on a une norvégienne hier en p p une norvégienne neuvième ton n'avait d'orblémesaz hier en juin non. Et allô, t'as de délécs? avec tu des délécs? Bah fiscal, ne vaut-qui nulone mais me sera orblément quoi. <rire> bon, merci Brass d'or. 2 deux dans ouais. moi une Non, mais j'ai à dire. Ah, de tes en tant trop. Bah, y'a Kéna, ciao Trop malheureux. <rire>